Oui, bonjour, c'est l'élite. Qui ça L'élite, l'élite des cuivres. C'est les mecs de la fanfare Non, non, non C'est l'élite française des cuivres français de France. Non moi sur ma liste aujourd'hui, j'ai un bagade et une fanfare. C'est, va, va pour la fanfare Non, non, non. Alors vous prenez vos flûtes et vous rentrez, c'est l'escalier à droite. marrant, lui. ça commence bien. Tu peu l'ambiance, là Salut, c'est l'élite Salut Vous pensez quand même pas qu'on vous avait oublié Pendant tout ce temps, on vous a préparé pas mal de vidéos qui vont rassembler des tutos, de l'humour, du shopping, de l'humour, des conseils, de encore de l'humour, et des défis. Toujours de l'humour. Alors si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Youtube, Myspace, Copains d'Avant, mythique, adopteuncuif.com et surtout au 3444 des les plus chaudes de ta région. À bientôt, Vincent. À bientôt. Bisous.